Et voilà, donc là on est dans le prochain épisode de Sonic. J'ai un peu changé sa tenue. Par exemple, le jeton me je de Je vais voir où aller sur la carte. On peut pas la voir parce qu'on a fait... On a une Amy là. Je vais aller lui parler. Ah, je peux pas me mettre en en quoi en compétence donc euh... donc là on peut faire des figures c'est bien c'est pour gagner on pouvait déjà en faire des figures non Vous n'avez pas une console faisait... bah si on avait déjà fait Je dis pas qu'on a pas encore hein bah ben ça on a ce gardien hein. Bon on les a tous ramenés là Oui. Ah, ben oui vrai, là. ah ouais mais... Je vais aller vers oui, l'île. Il... Hein ah, est où, est où Elle est où Elle est là-bas. Oui. Je vais parler à une autre. Voilà. Euh... faut pas foutre ce que je retrouve mon machin. quest Une tenue de chevalier, toi. Il Y a rien, là, en fait. Il y a juste des cacos, Je peux faire une autre compétence, hein, moi. C'est quoi, toi D'Intel pendant une attaque. Ah ouais. <coughs> Je vais voir c'est quoi. Ah c'est ça. Regarde, c'est ça. Ah ouais. Ok, donc on a débloqué des nouvelles compétences, c'est cool. Juste à chercher des euh, jetons souvenirs de ton souvenir. Bah, les cœurs des lignes en fait. Mais merde. C'est pas comme pareil. Ouais. Mais si on était là... Oui. Ah oui mais moi je vais monter dessus. Ouais, C'est là tout en bas qu'on les a rapportés. là elle est plus là donc. Ah oui, bah, elle est où aussi suis... Elle est là-bas, regarde, elle est, elle est marquée là-bas. Là je suis tout près d'elle. Regarde elle est juste là. Il en font combien 4. 30. Ah ouais. 400 annonces en fait. Il y a des années partout le <'en> aussi ça, si je passe à côté. Là, il y a une émie là. là. on a un émeraude de mais ça prend déjà. Ah, il y a une... une Sage, ici. <coughs> Tiens, je vais aller J'ai le super à euh, la... ouais. on s'envole, on Wow, wow, wow T'as un Ah Quoi que c'est bien J'ai eu un c'est un gros cercle, là Ah bah voilà, bah je les ai tous. Oh Quoi C'est quoi, ça Ah C'est ça dans le ça ça, on en a parlé avec ça me rappelle les cascades ah, bon. ah, euh, de Mystic c'est unique. Je. Je sais pas comment j'ai fait ça. <rire> j'ai fait un saut bizarre pour. Euh, tu dis ça? Ah. Oh. On oh, n'en parle pas. Bon. <rire> non, j'ai pas envie de te toi Ouais je vais parler à Emmy. D'ailleurs, ils disent même pas leur, euh, leur son nom complet à Emmy. Ils l'appellent même pas Emmy Rose. Parce qu'il faudrait pas oublier que c'est son orthopée, en fait. Comment je l'ai attrapé, là <rire> Et c'est quoi la mission oh non, on peut en croire avec eux Sonic a l'air Encore toi Abandonne. Ton imprudence met le monde en danger. Euh, tu peux m'expliquer en quoi sauver mes amis est dangereux Tu es un ennemi. Je ne partagerai aucune donnée avec toi. C'est du délire Sonic ne ferait jamais courir de risque à qui que ce soit. Il va aider cette coco à retrouver son grand amour. Un amour. Un état émotionnel trop vague et varié dans sa définition. Ah, votre ignorance est désespérante. <rire> Cette fille, à part une peste, aucune idée, ah. à part une connasse, je manque ça rien. Ah, donc c'est juste pour euh, parler avec la fille. Moi, je me en de dire ce nom, trop de tâches. Je me suis pris un arbre. Ah oui, regarde. C'est comme ça qu'on les bat. Il y a 24 coups. Un une clé, super. <rire> ça sert à quoi Il y a pas d'ennui, il faut... Comme j'ai dit tout à l'heure, je voudrais Ah putain on pourrait faire des figures avec Ouais. Encore une fois, je fais des trucs bizarres pendant de... Bizarre. Hop là Voilà, 140 points, ça c'est Pour bon, ça c'est important de débloquer les figures. Oui, on en a besoin de combien, mais... Je vais vous le dire, combien, oui. les bots. Voilà, ouais, on a trouvé un truc de euh, relique pour ouvrir les portails. Un ouais, cœur encore. Je peux aller autour. On t'a déjà vu... Améliorer la vitesse. Niveau vitesse, il Voilà, je ouais. Ouais, il peut améliorer la vitesse parce que je lui donne des cocosses. Non, non, c'est pas bon. Ah, c'est bon. Ok, lui il sert ça à améliorer la vitesse. Zygman. Enfin, Mais j'ai fait quoi, là J'ai même pas pris les trucs. Hop. D'accord. Je même pas vu en tout temps qu'il y avait aimé. En essayant de te sauver, mmh. oh, le trop c'est marqué en majuscule. Ouais, que... Wow! On... Non, on dégage de ce que... En gros, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait un saut énorme, je sais pas comment j'ai fait. Ça en prend les machins. d'accord? En fait. quoi ça Ouais, bon. C'est quoi ça ben, genre, On va débloquer un morceau de la carte. Ah, si tu ces boutons là, tu fais comment Oh, c'est rapide. C'est ça C'est un code. Non, c'est un... truc pour débloquer un morceau de la carte. Ouais. Euh... Oh putain, on a rien fait. Oh. Ah, cette clé sur 12. Hein c'est comme ça qu'on les... débloque la boîte elle est à la ah, quand tu fais ces défis là, ouais, t'as plus la carte. Mmh. Non, on en a fait aucun, donc, mais... Merde. Ouais. Euh, non, c'était pas ce côté-là, celui ça... ouais. Merde. Ouais, non, mais si tu fais l'autre son, ça va pas marcher sur le un truc bizarre encore. qu'est ce que c'est que ça section de pêche D'accord. Tu oh, hein. truc oui je voudrais bien rentrer truc Oui, 2 Mais 3 2 2 c'est 2 2 Mais mais On peut faire de la plèche, de, de la plèche, de la pêche dans ce... Oh, oh, oh le copain Ah bah oui Big, qu'est-ce que tu fais là Comment t'es arrivé là Où on est d'ailleurs Je ne sais pas. Je cherchais un coin pour pêcher et je suis tombé là. Donc, je pêche. Évidemment Tu veux essayer Non, ça ferait pas de mal de se détendre un peu. Big. Tu sais pêcher mmh, et... ça... La mort Je te laisse tirer sur la ligne Tu vois les ondulations mmh. C'est quoi ça Un ouais, jour-tout Wow Belle, si tu frottes, Ouais, on s'en fout. Tu veux essayer Je te présente un canapé <coughs> Ah d'accord, ça permet de. Mimo Deggman, Souvenir d'ennemis, clé de cas. Ah oh, ouais, d'accord. Ça nous permet de gagner des trucs. Moi je jette ma lune, genre comme ça, aléatoirement. Et dès qu'un poisson de mort. Tu tires. C'est facile. Aïna. Ah. C'est un culte de Non, Oh, un ton. Non, enfin, a ah, ah, un. Ouais. C'est jeton. Un marnin. Putain, il est énorme le machin. On le voit même plus. On voit même plus Sonic. Après, Sonic a 15 ans, il est petit. En même temps, euh, on dirait pas qu'ils sont si gros comme ça, c'est si pour ça. Bon, non, mais ben, on peut chier à tous les seuls. Un... C'est bon du C'était un brillant. C'est un coffre. Bouh oh ouais, J'ai des coffres maintenant. Une carte dorée. Ça ouais, Ça de quoi Tu veux essayer C'est facile. Faut faire quoi Faut bah, faire je... Tu lances la ligne et dès que tu vois t'as un, un, un, un cercle blanc, tu Non, c'était... Vas-y. Je te ferai du canapé. Elle est pêchée. Ah c'est.. Où c'est C'est. Ah regarde. Tu trompes deux boutons. Ah, ouais, Lancer la in. Et dès qu'un poisson mort. alors là. À le Ah il fallait appuyer sur A. Vas-y. Là appuie. Tu vois. Ah, un poisson, hein. Oh! Un poisson jaune! Trop beau! T'as appris une, une carpe! Une carpe jaune? Je sais pas que c'est une idée. Et avec ça, tu peux acheter des trucs. Que as trouvé au -ce Il y a mot d'eggman Qu'est-ce qu'il ressemble? Et des clés aussi, on peut acheter. Ce truc-là est très abusé. C'est quoi Une grenouille! Un jeton! Oh, c'est nul! Tain, elle est trop belle. <coughs> là, on peut agraver tout et n'importe quoi en fait. Ils a combien de bêtes comme ça Pourtant, ça envoie que des poissons. Ouais. ouais, en plus ouais. Moi j'ai un, un coffre je crois. Ouais. C'est cool. Un des parchemin. Vrai, par contre, tu sais. Ça va peut-être nous indiquer. Oui, grâce au parchemin, tu, tu peux parfois trouver des parchemins en pêcherin. Il permet de débrouiller le voyage instantané vers le caco doyen. Ah c'est pour nous téléporter à lui Et au au mieux le chercher tout le temps On peut euh. se téléporter à lui pour nous améliorer Ah c'est pas mal En fait quand c'est un poisson qui brille C'est pas un poisson mais c'est soit un coffre soit... soit... Un poisson rouge Ah un poisson rouge. Ah on gagne un jeton on gagne un poisson rouge C'est trop bien Je peux encore pêcher trois fois ah ouais Ah je crois que c'était limité. Non. Non c'est parce qu'on peut. En fait on peut acheter euh, des trucs qui peuvent nous avancer dans l'aventure, c'est pour ça. Faut, tu aller chercher des pièces violettes. C'est ça, ça sert à ça, ça en fait les pièces violettes. Un poisson volant. Bon je vais m'arrêter là. Tu veux essayer Je te prête. Et changez les jetons. t'as vu regarde Ah ouais. Mémodé d'Eggman, on bien voir ça. On va nous raconter qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc là on a une clé. Et on peut acheter ça. Ça. J'achète des trucs qui sont nécessaires. 50 fragments et on peut. bah, bon, un fragment. Bon. Tu veux essayer Je te. sur l'île. Ah, c'est sympa. Ouais. Après c'est bien c'est pas toujours les mêmes poissons, enfin, non, les mêmes choses quoi. Ça aurait toujours été la même chose. Mmh. Par contre tu pêches des coffres en le cas. Mais en fait les coffres ça sert à... à payer un truc gratuitement je pense. Mais comment il fait pour rentrer là-dedans lui Donc je peux me téléporter sur lui. Tu ce qu'il a fait ce truc Donc le coco doyant. Ah c'est vrai, c'est grec. Ok, bon c'est bien. Ok, c'est -ce par là. J'ai cherché un... En fait, là, non, on se fout là, c'est pas les josons qu'il nous faut. C'est les clés. Donc voilà, on a encore un coup. Oh, des inutiles. Hein. Oh, ils se tuent à un coup. On les combos et tout, ça hein. On a vraiment ce des corps, qu on qu'on est là. Ok, <rire> il a fait oh oui, là, ouais. ça, ouais. je suis bloqué. Moi, ça Je fais ce que je fais, je me balade. Pourquoi j'essaie de casser toutes les caisses Je sais pas. Moi, je dis, vu que j'étais hyper rapide là, j'ai dû casser le machin. Mais j'aimais rien dans les caisses. Tu sais, des fois, t'as des cadeaux, comme... genre des trucs pour t'améliorer. J'ai vu qu'on devait aller sur le squid. Vers a quoi Vers ça non ah ouais. C'est marrant, t'as des défis, mais tu sais pas ce que veux faire, à chaque fois. Et ça, ça va nous débloquer un bout de la carte. faire ça à chaque on veut. Ah, des trucs pour pêcher. Tu vois les tasses violettes qui viennent de relancer, ça peut pécher ça. Et il doit en avoir dans tous les mondes ces trucs-là. Alors là, on a débloqué un bout de la carte. Un petit bout, quand même. Waouh, <coughs> wow, le jeu, il a bugué là. En pente, ça, ça va vite. hein T'as vu ça Ah C'est un truc. <rire> Non Tu mourrais pas vraiment. vraiment bon, il veut pas se battre. Oui. Wow! Sonic, qu'est-ce que t'as fait? Oh. Oh, putain, y'en a des. Bon, putain, les figures que je fais là. Ah, je suis niveau 4. Arrivé. Rien en faisant des figures, j'ai aussi un... Pourquoi là Ah Il nous faut 12 pour l'émeraude de clé. 8. J'ai j'allais dans les niveaux, je sais pas où ils sont. Tous les niveaux. Bah, C'est parce qu'il hein, qu faut activer les cartes, hein, comme ça tu les trouves. Ah. Mm -hmm. Là Je vais y aller. Même si on l'a déjà fait. Un sur a. Encore lui. La blanche d'achat. Je sais pas quoi la non, non, mais je vais pas la chanter. Ouais, il fait beau là. Ah un nouveau niveau. Super. Euh oui. Ah je peux pas aller dans le niveau si je, je suis en train de me battre en fait. Ouais, si je me bats, euh, je peux pas. Ah oui, parce que c'est en.. Ah oh, bah euh... une clé Super Aïe, on va le comparer. Ok. Aïe, hop. va... Putain, merde. On a déjà débloqué cette technique Quand tu compares... D'accord ouais, Quand, tu... Quand tu te protèges, tu peux déjà faire ça. Je me pas qu'on avait déjà débloqué ça. Ok, c'est bon, j'ai dans ce C'est bon, il est calmé Sonic il Ouais c'est parce que quand tu te bats tu peux pas je prends compte Il y a un, un, un, quand même un petit niveau dans la vidéo mm. <coughs> On va aller chercher les clés Voilà j'en ai 9, j'en ai eu un En fait on a que 4 styles de niveau en fait Carnival Pound, Green Zone, euh, Sky Sanctuaire et euh, et les gens ils disent que euh, que les niveaux sont repris des, des anciens jeux. Ouais. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Solo? Ouais. Oui, c'est juste parce qu'ils bah, se ressemblent. Ah C'est juste parce qu'ils se ressemblent en, qu en fait les niveaux. Regarde là, ils disent que ce niveau là, il ressemble à un niveau de son que j'ai Ils disent que c'est le même. Putain, j'ai déjà raté le deuxième. Mais bon, en même temps, ils ont plus d'inspiration, c'est normal. Voilà. Non, au début, faut euh, quand tu fais le niveau pour voir la première fois, faut aller doucement, faut aller chercher les ring tu peux tourner dans le enfin, vide. je peux faire deux. Mais quelques fois, tu peux faire le buste. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils rentrent au niveau de Generation. Vu ouais. okay. bah, avec c'est le même... Vu que c'est aussi Hill ils rentrent aussi. Déjà ils se plaignent que les que le niveaux soient un peu courts. Quoi hum. Après c'est les niveaux de on a toutes les clés c'est bon. C'est le cyberespace J'ai eu toutes les clés Mon ça juste un truc Qu'est-ce qu'ils ont encore Putain, Ils m'ont fait peur mmh. Là, le temps tient oh, mais ta gueule, toi Putain, Des fois, on devrait fermer la porte Ah ouais, en plus, on va l'entendre un peu Reclé, étais. Putain, on a débloqué deux émeraudes ou quoi là Juste quand t'as dit euh, on, a eu, on a eu toutes les clés, ils étaient contents. Mais... Ouais. <rire> euh, on en a 12, ouais bah ouais. Mais on a deux émeraudes du coup, non Moi oh, je sais pas. <coughs> Parce que l'autre émeraude c'était une émeraude blanche. Là c'est une émode jaune. Ah y est où les maintenant Bah les plus marquées sur la carte tiens. C'est chelou. Oh Peut-être euh, je l'ai pas vu. Bon, de toute façon, elle est marquée quelque euh, part. Ah, elle est là-bas. De toute façon, elle est marquée quand même. Attends, je vais faire un plein d'anneaux comme ça. Je pourrais aller très vite. Ça, c'est une référence au Sonic le film. Bon, d'accord, merci. C'est sympa. Au début du jeu, ils sont sympas avec les clés. Hein. Euh. D'accord non Bon bah si tu veux ceci, qu'il soit plaisir. Non mais des fois Sonic quand tu. Bon On a déjà affronté lui. Euh il a fait quoi là Ah mais quand je suis comme ça, il peut pas me tuer. Vas-y. J'ai appuyé sur les boutons, je ce qu'il a fait Sonic. J'allais dire il est pas mort mais ça ça va donner un port un truc de portail voilà. donc les mondes est juste là et une émeraude récupérée. par la. bah juste là ah va nous parler pas la bonne émie oui. non non il y a une note là bas oh. Comme ça je l'ai déjà fait ça. wow wow le jeu il n'y arrive pas à suivre on devrait développer une nouvelle technique hein. je les bosses, euh... wow, wow je vais arrêter de faire ça parce que c'est lui qui va aller chez moi ah je peux déjà lui parler. Qu'est-ce qu'elle dit Ça ne va pas Elle dit que son bien-aimé était stationné à l'extrémité de la ferme. Mais on est dans le champ. J'ai pas l'impression qu'il cultive banques. Mais qu'est-ce.. et. Qu et euh... fois, je vais le couper tout ça. Wouah Oh mais bouge toi Ça tombe bien parce que j'ai la course infinie. Ah c'était un peu mieux. Un petit peu en 2000. Ah oh, si on y arrive pas c'est bon. rends. Waouh C'est 585. Mais je l'ai pas vu. Oh putain non. Mais j'étais oblig... obligé. j'étais de faire ça, la bête casse les couilles. Ça je te suis sûr. C'est sûr. On a aussi. Oh, euh, oh, wow. Alors le bah ouais mais c'est pas le temps là, qui m'inquiète, c'est plutôt des trucs s'ils nous donne des trucs en fait. Ça n'a pas un rapport avec le joueur à lui Non, ça en fait, c'est le cycle. Ah, ouais, ouais. Le deuxième hein. c'est le foulard. C'est pesable s'il nous donne des trucs hein. Ouais, c'est. <rire> hein. De toute façon, on va être pire. Et quand Sonic il fait fou, ça devrait nous donner. Je perds pas du tout en temps moi là. Grand, ça va. Sauf qu'il l'a pas fait, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est devenu rose. Mais, t'as vu ça, ça, ça devient rose. Alors pour moi c'est bon. Ah. 510. Ah, c'est pas mal, je Allez. Ouais c'est 1. Je vais sur le Pourquoi au début ça marche super bien et après ça marche plus tout le temps Ah non, quoi, est... On est encore à 6400 là, un truc comme ça. Waouh! C'est encore euh, 300. On a jamais été au-dessus. Waouh Par contre, c'est je une abeille, c'est mm. mort. Hein. Ouais! Oh. putain. juste pour gagner une émeraude, quoi, j'ai gros pot. putain. juste pour gagner une émeraude, quoi, j'ai gros pot. C'était chaud, hein. Non, ça va, il y en a deux, je suis ça Elle est trop bien cette danse. T'as une heure. Donc, tout ça, c'était des champs agricoles. <t 'en> oui, apparemment très fertile. Mais maintenant. <t 'en> ouais, ça reste vert. <t 'en> Bah ouais c'est ouais, Hein il a un coup, a coup, de a Mais à chaque fois Mais arrête de parler Elle pas. se remet à peine Alors on doit s'assurer qu'elle est le temps de récupérer Oui On va récupérer Tu veux que je récupère récupérer quoi Tu as des clés dans les portails D'ailleurs on nous donne les à la fin du jeu. Il nous reste quoi encore Une émeraude, allez chercher La dernière émeraude sera pour la prochaine fois parce que là on va s'arrêter là je pense. Il y a combien Euh une heure. Bon, on a trouvé une émeraude c'est bien ça. On a trouvé deux mais. Bon, on a deux Ouais bon, je vais faire un petit. Coup. Au moins on a quand même. Bah un... hey, on peut continuer Au pire je fais euh... Une coupure en pire. Une grosse. Un bah on, je vais couper tout ça. Ah que tu vas directement à moi bah, je fais le dernier passage, je montre seulement le dernier essai. Ah. Je montre le premier essai et le dernier. comme ça, voilà. Moi, je montre que le dernier essai, et puis ça, c'est tout. D'ailleurs, j'ai eu plus que 700. Merde. Bon, ouais, on peut aller plus loin, c'est pas grave. On n'a qu'à faire du, du montage, et puis c'est tout. Bah, ouais. On n'a pas le choix, pas vraiment. J'ai pas envie de faire une vidéo. Ça se trouve avec tout le montage on va faire 20 minutes. Alors du coup on doit obtenir des clés dans les portails Encore. pas comme sur le... Ouais Sonic tu vas trop vite là. C'est bien des fois cette vitesse mais là des fois ça, ça va un peu vite. Hein. Des fois. Oh non ça j'ai déjà fait cette vidéo. Ça des fois je comprends plus rien. Oh le truc de pêche. Bon des fois Sonic il va je sais pas pourquoi. Regarde! Mais c'est pas normal ça! Est-ce que c'est normal que Sonic il vole comme ça du fois? Oh, il va trop il du Mais quand, quand est-ce dans un jeu on a pu faire ça? Parce que. Aucun moment dans un jeu. D'ailleurs, dans le mini-jeu là, papa, on, on nous ont enlevé les. Ah j'ai passé pour ouvrir celui-là oh. Oh. Ah pour lui parler à elle c'est obligatoire moi, lui parler Ah j'ai pas encore la carte ici J'ai parler à l'ennemi Je suis sûr elle est avec Eggman C'est bizarre qu'elle nous parle comme ça Ouais ce qui dit également. Vous savez, il vole comme ça sur Niji. C'est un hérisson volant. Bon. Même sans le boost, il va super vite. <rire> bon. Ah c'est bon, un autre niveau. Pour la prochaine émoi, il me faut combien euh, Ah j'allais dire le jeu est pas bloqué quand même. 20. Ah oh, ok. Oh, ouais, il faut pas beaucoup d'émoi. Enfin, deux clés. Ouais. Ok. C'est bien le light dash. Okay. Pour euh, se téléporter directement. Encore Gwen Bon, les musiques sont bien, mais quand même. Gwen sonne. Bah dans ce truc là on n'a pas la super vitesse On a la vitesse normale En c'est bien comme idée euh, Niveau euh, niveau Avec un monde ouvert Ok j'ai eu récupéré ce machin De euh, façon étrange mais Je l'ai récupéré quand même c'est pas même ça, ça c'est un niveau de classique sony dans une partie de la génération je suis bien ce niveau là je déjà il y aura pas de c'est une nouvelle idée je suis oh, bien là je suis bien là au niveau des drones on est cool. Ils sont gentils dans euh, le premier niveau, ils donnent des clés tout le temps, entre enfin, quand tu joues des ennemis. Ils... Sonny accroche toi. Qu'est-ce que tu veux faire Merde. Voilà. Euh, ok, c'est dit. Moi j'ai fait peur. J'ai un spontan dans les airs. Hein. J'ai pas dit d'aller en bas. Les clés d'unité, on peut les gagner grâce à eux. <rire> ah oui, il oui, faut le céder. Attacle! Je oui. pense qu'elle est un peu bien Mais j'arrive pas à l'attaquer. C'est ce que je délire. C'est ce que je vais trouver avec Sonic. Ouais. ouais. Ok, il est mort. Ah, une clé Quand ouais. bon, tu en disais bien, vous pouvez les trouver. Je disais tout à l'heure. Des fois quand tu fais ça tu peux trouver des clés aussi. Hein. Regarde là je viens de trouver un, un tout de souvenir d'Emmy en faisant la, la construction bleu. Donc... Tiens je vais encore un, on va avoir une clé. Bon, C'est mieux dans les niveaux, ça peut t'en donner trop, Donc, là, trois ou plusieurs. Là ça m'en donne trois. Il en a plus que deux à avoir. On va tuer là-dessus. Je pense que je vais faire ma technique. Ah, il, a, il a pas eu l'animation pour me dire que Putain, tous les coups que je lui donne il est pratiquement mort ah c'est pratique cette technique comme ça fait pas beaucoup mal. Ça fait assez mal ah c'est bon il est mort quest ce que ça va me donner de, de l'expect ok Donc, pas tout le temps dans le coup. mais ça fait plaisir de voir du coup moi, quand même Encore une, allez! Hop! Encore, plus qu'une! A... Si je le tue, lui. Vas-y, j'ai envie de la tromper pour ses vidéo <coughs> On va couper tout ça. Va... Ah, tu veux le faire? Bon, lui, on l'a déjà tué, lui. Je sais. Pourquoi en j'ai okay. envie de le refaire. façon il va me donner un truc de portail, donc, c'est euh, bien. Voilà. On va s'approcher de lui. On va faire ça. Comme ça, on va faire prendre de points de vie. Ok, je sais pas pourquoi Sonic a pas voulu sauter. Oh là, on le bat assez rapidement maintenant, c'est bon. Waouh, wow, wow. waouh. Est-ce que j'ai envie de faire un peu de combat dans, le, dans la vidéo c'est Ça pas assez cool. Non, t'as pas... T'en prie, le monstre. Non, ah, non... Ah. Ah, je suis passé à travers son bras. De fuck. Non, Sonic. Oh. Ouais, je me suis fait toucher, mais j'ai pas perdu mes euh, anneaux. C'est cool ça. C'est bizarre. Là, je fais que deux dégâts en faisant ça. Là, moi, je me fais pas shooter dedans. C'est cool. Oui, c'est une attaque à distance, c'est pour ça. Et voilà, il est mort. Lui, ça va me donner un truc. Euh, Peut-être que j'arrête d'attaquer, non Ah ouais, il fallait que j'arrête d'attaquer. Ah, ça me donne ça à chaque fois. Si t'as pas envie de te. Si t'as pas envie de te prendre la tête avec. Euh... Wow! <rire> C'est à dire Sonic il vole des fois, c'est... Comme ça il va vraiment plus vite. Et là on va affronter le boss mais... Ça c'est un des premiers niveaux que j'ai pas fait euh, vraiment bien. Parce que là je retourne au début du jeu. Là. Oh ouais ouais, j'ai qu'une clé là dedans. Mmh. voilà, j'ai qu'une clé. C'est juste ça très Là c'est pour contrer les coups des gens, mais. Mmh. Ah c'est Sky Suntour. Ah oh, ouais ouais d'accord, j'ai un ring rouge de... dès. J'ai l'impression que déjà connais cette musique. Mais oui, cette musique là, elle est dans.. j'allais dire Sonic Eros. Elle est dans Sonic Fort Seas Pour ça je, je la reconnais celle-là. Franchement. J'allais pas copier la musique. Déjà je me dans lui. Le...